Alors moi j'assume complètement le côté utopiste. Euh, D'abord, c'est toujours les utopies qui ont changé le monde. Euh, et, et, euh, et comme le dit aussi souvent euh, Anna Agheb-Porterie, euh, si les dégoûtés s'en vont, il ne reste que les dégoûtants. Donc c'est deux points importants. Et que si on n'a pas... Enfin, la, la politique, ça doit amener des horizons, ça doit amener de l'avenir. Là, on a quoi 75% des jeunes qui sont terrifiés par l'avenir. Est-ce qu'on peut leur répondre par des trucs hyper techniques euh, et par des arrêter de pleurnicher Non, on a besoin d'avenir et seul l'utopie va amener l'avenir, seul le rêve et effectivement euh, il y aura eu moyen de construire ça depuis plus longtemps, on s'est dit ils vont faire le boulot, on vous laisse vous, êtes, vous avez des moyens pour ça ça s'est hyper bien fait à certains niveaux je pense qu'il y a des niveaux locaux qui ont réussi à amener ça qui ont réussi à embarquer des gens dans, dans l'histoire et à leur dire tous ensemble on va construire un monde meilleur sauf que on est en République, et la promesse républicaine, elle peut pas se, se faire juste dans quelques villes, et dans quelques îlots, et dans quelques écosystèmes. Et hier, j'étais à l'Assemblée nationale sur un débat sur le revenu universel, et il y avait notamment Bosquet qui a fait son projet Terra, où ils ont un revenu universel qui est basé sur du, de la monnaie locale, avec de l'agriculture qu'ils ont relocalisée, avec de l'énergie relocalisée, avec plein de choses. C'est extraordinaire mais c'est un village. Alors certes, ils ont triplé les, le, le nombre de personnes, etc. Mais ils sont 2000 habitants. Et quand on a voilà une, une idée de l'humanité, une ambition un peu grande pour l'humanité, on se dit on a laissé quand même un paquet de frères et de sœurs humains à la porte là-dessus. Donc comment on monte, comment on se met en réseau et comment on passe ça à la hauteur et, et ce qu'on pense vraiment, c'est que ça ne se fera pas sans un récit, parce que l'utopie sans récit, ça ne marche pas. Et donc comment on raconte Comment on raconte la façon dont la politique peut changer les gens Comment on raconte cette sécurité sociale écologique et, et ce revenu universel Et j'ai envie, on va pouvoir rentrer dans, dans, dans cette question, comment on raconte que non seulement c'est d'abord un outil de lutte contre la pauvreté, c'est de dire on remet tout le monde et c'est la déclaration des droits humains. Hein, si, si je cite l'article 25, toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins euh, médicaux ainsi que les services sociaux donc ça c'est la déclaration des droits humains dans laquelle, enfin c'est notre constitution donc déjà, si on commençait par ça, ça serait pas mal euh, mais c'est pas que ça c'est pas que ça, parce que c'est parce que la base qui va permettre effectivement d'agir pour l'écologie, de dire euh, comment on fait confiance aux gens. Et soyons clairs, quand on donne de l'argent aux gens, ils se débrouillent très bien. En fait, il y a cette espèce de mythe d'assister, et puis on donne de l'argent aux gens, ils vont rester à, à regarder Netflix. Et c'est là où on a un problème de fond, d'utopie, de croire... C'est pas vrai. Depuis 74, on a des expérimentations à Winnipeg de, de revenus universels et d'argent gratuit. Mais en fait, pas du tout. Les gens, qu'est-ce qu'ils font Ils s'occupent des personnes âgées, ils mettent de l'argent de côté pour les enfants, ils mettent de l'argent de côté pour, pour, pour le futur, ils vont aller, ils vont prendre du temps pour aller cultiver des potagers. Et c'est ça, le projet de société qu'il faut qu'on porte. Et c'est un projet de société, il faut qu'on le porte dans l'utopie, mais il faut qu'on le porte dans le réel. Et ce qui est important dans, dans ce qu'on développe et dans la partie... Plus technique, c'est de dire, c'est possible. C'est possible avec une réforme de la fiscalité, c'est possible avec une réforme du partage de temps de travail, avec la relocalisation de l'agriculture. Et tout ça, c'est possible. Il faut qu'on soit capable de le rendre vivant et de montrer que c'est pas du tout... Euh, un truc où il n'y aura jamais, ça va coûter un pognon de dingue, etc. Pas du tout. C'est possible et au contraire, c'est à ça que sert la politique. C'est à changer fondamentalement des institutions sur lesquelles on n'a plus confiance et, et à les remettre au service euh, des humains, euh, et pas que, d'ailleurs, euh, et de la planète sur laquelle, euh, sur laquelle on est. Notre campagne s'appelle Plus belle la politique. On me dit, ça ressemble un peu à Plus belle la vie. Je dis, ben justement, oui, exactement. Ah ben ça passe sur TF1. Et oui, il faut qu'on sorte de Arte. Il faut qu'on soit populaire, réellement. Et c'est ce que j'aime dans l'idée de primaire populaire, c'est comment on raconte à des gens qui ne vont plus voter que la politique peut changer leur vie. Et je redonne, juste pour finir, une mesure qui, à mon avis, serait, avec le jugement majoritaire, euh, capable de changer les choses. S'il n'y a pas 50% de gens qui vont voter à une élection, on annule l'élection. Et pas que du vote blanc, hein, en quorum. Là, là, en région Bretagne, notre président de région, il y a 6% des gens qui ont voté pour lui. Il est élu, tranquille, quoi. Et à ce moment-là, on ira chercher les gens. On va créer un récit émancipateur qui dit « Venez voter, parce qu'en fait, c'est vachement bien de venir voter. Aujourd » aujourd'hui. » il y a vraiment un truc où ça n'intéresse pas parce que chacun mobilise son son ses militants et ses militantes et que tous ces abstentionnistes on sait pas très bien pour qui ils vont voter. Et donc je pense que voilà, ce qui ce qui ça, ça ce qui est vraiment une nouvelle carte écologique, une carte vitale, c'est une image qui peut être très forte si on arrive à à la raconter à raconter à travers des gens, à travers des expériences à Saint-Étienne ah Mamoudzou, euh, à Mayotte, en Guyane, euh, à Rennes, euh, à Gomené, si on arrive à raconter ça, on embarquera les gens, et donc dans 4 mois c'est possible, il faut juste qu'on se dépêche un peu.